Un fût pour réaliser, euh, pour fabriquer une caisse complète en douve, c'est difficilement quantifiable. Maintenant, ça prend énormément de temps hein, puisque forcément, on arrive, on reçoit, euh, on choisit, on choisit la planche, on choisit l'essence le, de bois, donc euh, ça, on part de zéro. On va on va commencer à couper on va on va couper pour faire le, le cylindre enfin pour faire le, le, le tonneau et ensuite on va le tourner donc ça prend énormément plus de temps qu'un fût euh, qu'un fût ampli qui est déjà fabriqué puisque celui-ci il n'y a qu'à le customiser parce que lui je l'achète en tube donc euh, voilà le produit entre guillemets il est déjà fait il y a juste à travailler les chanfreins travailler euh, s'il faut un, un, un renfort de chanfrein travailler la personnalisation travailler euh, euh, bon, c'est du travail entre guillemets, qui va être beaucoup plus rapide. Euh, les différentes essences de bois vont provoquer des, des fréquences différentes. Et donc en fonction de, de la, du style de musique, on va plutôt axer vers tel ou tel type de bois, que ce soit du fuit en pli ou du fuit en douve. Euh, on, si on veut de la, de la chaleur, etc., de la rondeur, on va partir sur de l'érable. Si on veut de la chaleur, de la rondeur, mais avec un budget un petit peu plus restreint, on va partir sur du peuplier donc c'est un bois un peu moins noble mais qui fait le travail euh, après si on veut quelque chose qui envoie davantage donc on va récupérer un petit peu plus d'aigus, on va travailler sur du boulot donc pour la fabrication, pas pour la réalisation d'une caisse claire euh, deux principes, le fût forcément hein. donc soit on va travailler sur un fût qui est empli. Euh, donc euh, euh, après peu importe le type de fût, hein, ça peut être de l'érable, ça peut être du boulot du, du châtaignier euh, euh, donc ça, moi, je, si c'est un fût en pli, moi, je ne le fabrique pas. Donc je le customise puisque je n'ai pas la possibilité de fabriquer euh, euh, ce type de fût-là. <coughs> Ou bien partir sur un fût euh, que là, je fais complètement. Je le fabrique, un fût qu'on appelle un fût en douve. Donc ce type de, de fabrication, euh, ce type de fût-là, c'est-à-dire un fût, grosso modo, euh, comme un tonneau. Alors les spécificités de chaque... Un des fûts, il euh, y a des avantages et des inconvénients dans les deux. C'est-à-dire qu'un fût en pli, on peut venir travailler sur, sur une épaisseur très très fine de fût. Euh, donc si on travaille, bon là c'est du, euh, du 8 pli, on peut venir travailler avec du 5 plis, du 6 pli, donc c'est quelque chose de très très fin qui donne un son assez grave. Euh, parce que plus le fût est fin, plus le son est grave, plus le fût est épais, plus il est aigu. Ça, on va avoir beaucoup plus de facilité à travailler sur quelque chose de très épais. Alors plus c'est épais, plus on a aussi de la puissance. Alors donc du coup au niveau d'un fût en, en douve, donc on est assez libre justement quant au choix du, de l'essence de bois, euh, on va avoir des notes complètement différentes. Donc là si je prends, euh, ça c'est un fût en, en padouk, donc bon il n'est pas tourné à l'intérieur mais on a déjà la note euh, principale du fût. On va avoir un fût en vengue. Donc c'est un bois très dense. Bon là c'est du cèdre rouge. Donc c'est un résineux. Et un érable, donc là où on aura un peu plus de chaleur. Un peu plus de rondeur. Donc ça c'est pour les notes des fûts en, en douve, des fûts massifs. Alors mes projets pour les mois, enfin on va dire pour la fin d'année, ça va être de permettre, enfin de continuer sur cette fabrication de fûts en douve. Mais pour l'instant je suis restreint du fût de 14 pouces maximum puisque mon tour à bois ne va pas permettre de tourner des diamètres plus importants. Donc là je suis occupé de voir avec, bon c'est mon père qui me fabrique aussi pas mal d'outillage parce qu'il est très bon bricoleur. Donc je vais le voir un petit peu avec lui pour pouvoir tourner des flux beaucoup plus gros et, de, et commencer aussi à proposer des, des batteries euh, des batteries en douve euh, avec des, des diamètres, peu importe le diamètre. On pourra, on pourra partir sur du 22, 24, 26 pouces de grosse caisse. Euh, C'est le, le Graal! <rire> c